Bonjour Edith, donc euh, aujourd'hui on va parler de la confection de samoussa, c'est bien ça Oui. C'est quoi les samoussa exactement oh, Les samoussa c'est un beignet, euh, on peut appeler ça un beignet, euh, ouais. euh, mélangé avec du, du jambon, du fromage, ou on peut faire à la viande, assaisonné, euh, selon notre goût. Des vues au poulet ou des trucs au comme ça Au poulet, sensé. aux crevettes, euh, au bœuf, au porc. Euh, un petit peu à tout, alors Voilà, à tout. D'accord. Et donc, aujourd'hui, toi, tu les fais à quoi, les samoussas, là Aujourd'hui, je fais jambon fromage. Ah, ah oui, d'accord. Donc, c'est ce qu'il y a là-bas. Voilà. Tu as, as déjà préparé. Voilà. Alors, j'ai mixé le, le jambon. Oui. J'ai mélangé avec euh, du à râpé. D'accord. Du... Voilà. Et donc, tu mets de côté. Qu'est-ce qu'il faut encore C'est quoi, quoi le sac que je vois là-bas, là, -bas, là Alors, il faut des feuilles de briques. Oui. Euh, ou alors, des... Ça, on trouve dans le commerce Ouais. Ou alors euh, la pâte, mais chez les magasins, dans les magasins asiatiques. D'accord. Voilà. La pâte spéciale pour les samoussas. Voilà, Qu'est-ce qu'il y a encore là donc, euh, Et ça, c'est quoi alors, Ah, donc ça, c'est les faut, briques, ça. Hein ça, c'est les feuilles de briques. D'accord. Alors, euh, il faut de l'eau. Oui. Un petit peu d'eau. De la farine. Oui. Alors, donc, on va prendre une feuille de briques. D'accord. On va la couper en deux. Oui. Ah, je vois qu'il y en a déjà de préparé ici, là. Ah, d'accord. Voilà. Ok. C'est ce que ça donne au final, alors. Hein. Oui. Donc, vas-y, tu ta feuille de brique, on alors. coupe la feuille de brique en deux. Oui. Voilà. Demi-cercle. D'accord. On humecte. Il faut humecter un petit peu la feuille de brique. Ah, d'accord. Tu la mets dans l'eau. Voilà. OK. Oui. Là. On la replie en deux. Oui. Et ça, vous faites à la réunion, ça, alors Voilà. D'accord. Alors, après, je prends une petite bouchée. Oui. De ma préparation, hein, du, du jambon, ou ce goût, que bien. vous voulez mettre dedans. D'accord. Il faut la plier en triangle. Ah, ok. Donc, là, je mets comme ça, dans un coin. Oui. Une bonne bouchée. C'est le plus dur à faire, ça. Voilà. Il faut avoir le coup de main. Hein. D'accord. Là, je plie en triangle. D'accord. Ah oui, d'accord, tu Et ramènes dans sens. Et je reviens, je replie dans l'autre sens en triangle. D'accord. Et ainsi de suite. Voilà. Ok. Je replie comme ça. Ah oui, on voit bien la forme, oui. Voilà. Je replie comme ça. D'accord. Là, on voit la forme. Oui, hein. tout à fait. Après, je reviens comme ça. D'accord. Et la partie qui reste, Oui. je mets un petit peu d'eau vous avec ma main et de la farine humide pour coller les bords. Ok, d'accord. Sinon, on peut prendre du blanc d'œuf, mais moi, je n'aime pas le blanc d'œuf. D'accord, tu préfères faire comme ça. Voilà, et puis là, je recolle les bords, pareil, avec un petit peu d'eau mmh. et de la farine. Mmh, d'accord. Ah oui, c'est nickel. Voilà. Impeccable. Ça, voilà. va, ça va se coller tout seul. Il ah, okay. faut oui. avoir le coup de main, hein. c'est vrai que ouais. des fois on ne fait pas du premier. Par coup. contre, c'est fragile la feuille, là. il ouais. faut rouler doucement. Hein. Ouais. Donc tu vas les mettre ça avec les autres Alors là, je pose là. D'accord. Donc ça mousse il est fait. Ok. Qu'il soit bien collé. Hein. Ouais. Donc après, tu laisses reposer et puis il faut les faire euh, pas, voilà. il faut les passer. Euh, comment tu les fais cuire Après, euh, on met de l'huile dans une poêle. Oui. Et on les fait frire. D'accord. Voilà, de chaque côté. Et puis. Euh, à peu près, euh, je ne sais pas, 5 minutes de chaque côté. Ça cuit très très vite. D'accord. Bon, ben, bah, je, donne... je te donne rendez-vous tout à l'heure pour les cuire, alors. Tout à fait. Bon, ben, bah, à tout à l'heure, Edith. Tout à bon, ben, bah, voilà, Edith, ça y est, tu as fini de, de rouler les samoussas, Donc, maintenant, on va les faire cuire, alors. Voilà. Hein? Alors, donc... euh, maintenant, j'ai bien chauffé l'huile de friture. Oui. Je vais les mettre dans mon huile bien bien chaude d'accord voilà. ah oui ok j'entends voilà. que ça, ça, ça frémit, là. voilà d'accord on va baisser un petit peu le feu d'accord ça sert à rien de mettre de trop dedans si 4-5 si bon de quoi des samoussas là oh ben on met ce qui rentre hein. ça dépend euh, la quantité qu'on veut faire ouais et puis de la grosseur peut-être aussi voilà tout fait donc ça, c'est quoi de l'autre côté, l'assiette avec le papier là Alors là, c'est l'assiette avec euh, un papier absorbant. D'accord. Quand ils sont cuits, je mets dedans, ça absorbe le superflu de, de graisse. Voilà. Très bien. Donc là, il y en a pas combien de temps à les faire cuire Oh, ben à peu près, euh, je sais pas, 5 minutes de chaque côté. Ah oui, c'est quand même assez long. À, à peu près. Ben oui, parce que là-dedans, il y a du jambon, il faut que ça fonde, il faut que la pâte, elle cuise bien, ça soit bien doré. D'accord, il faut que ça soit bien doré, alors. Oui. Et puis, on mange ça avec quoi, exactement, alors ah, ben, en, en apéritif, euh, ou alors avec une petite salade euh, en entrée. D'accord. bah oh, ben, Ça va être mieux avec ah. l'apéritif, alors bah, jambon, fromage, c'est mieux à l'apéritif. Mmh. Après, si on fait avec du de la viande, on fait pimenter, il euh, y a du gingembre et tout. D'accord. Euh, là, on peut manger euh, en entrée aussi. Okay. Avec une petite salade. Ok, d'accord. Bah, nous, on va faire ça avec l'apéritif. Hein ouais. Ça va pas être mal. Ouais. J'attends que ça cuise est... et puis après, je vais les préparer. Ah, j'ai une poêle épaisse, donc euh, c'est un petit peu plus long. Ouais, c'est une poêle, c'est quoi C'est une céramique, ça non Oui. D'accord. Ah oui, là on voit bien. Là. Ça, ça dort bien. Ouais, ça commence à dorer. Ouais. Oui. Ah donc, tu fais dorer d'un côté, et une fois que c'est bien doré, tu mets de l'autre côté Je côtés. mets de l'autre côté. D'accord. Ouais, on voit bien que ça commence à frire là. Faut pas que le feu soit trop fort si Mais Ma poêle, elle est épaisse, alors j'ai remonté un petit peu le volume. du de... Du gaz. Du gaz. bon il y en a qui mettent dans des dans une friture aussi dans une friteuse dans une friteuse mais c'est pas pareil c'est saisi c'est pas cuit avec euh, son temps d'accord ouais c'est mieux de le mettre comme ça dans la poêle tout à fait ok donc je vois qu'il y en a il y en a quand même pas mal là. et ça t'a pris combien de temps pour rouler tout ça pour pour compter une demi-heure d'accord oui, et puis c'est bien bien roulé, on voit bien. Hein, c'est assez simple. bon. Non, là, je vais retourner un petit peu. D'accord. Ah, bah, vas-y, voilà. moi, je regarde. Voilà. Ah, oui, effectivement, c'est bien doré. Oh, ça va être sympathique, ça. Voilà. Tu prépares combien à peu près quand tu prends l'apéritif comme ça avec oh. les amis Tu fais combien d'autres, trois pas pas personnes temps, euh, Ou même cinq. Hein. 5 par personne Il y en a qui aiment 5 faciles à manger. D'accord. Ça c'est mmh. bien. D'accord. C'est pas long, t'as tu... oui. oui apparemment. J'ai hâte de goûter je connais déjà hein, ça l'a déjà fait mais euh, c'est vrai que euh, c'est bien appétissant c'est rare les gens qui n'aiment pas bah ben, moi je connaissais pas hein. c'est depuis que toi tu m'as fait découvrir mais sinon euh, j'avais jamais tu sais en général moi tous ces trucs là je suis toujours assez méfiant c'est un petit peu comme les rouleaux de printemps tous ces trucs là tu vois mais euh, quand je vois comment c'est préparé euh, ça me donne envie d'en manger, tu vois. Hein. Et là, je pense que ça soit cuit pour goûter. Ouais. Et t'en fais -tu souvent, ça euh, oh, plusieurs fois dans la nuit. Mmh. Et à la Réunion, vous mangez ça avec quoi À toute heure. À toute heure À toute heure. Ah, c'est vrai tôt que vous êtes tôt. des gourmands, là-bas, alors. Voilà. <rire> c'est typique, ça bouge ça. Ouais mais c'est, euh, comment dire, c'est réunionnais exactement ce plat là ou ça vient d'ailleurs oh, C'est un peu euh, chinois. Hein. Ah oui, d'accord, oui. Oui, comme il y a beaucoup de chinois à la Réunion. Oui. D'accord. Oh, il y a un petit peu de tout. Il y a aussi des hindous, des... Ah bah, oui. Comment on appelle les hindous à la Réunion Je crois que c'est un nom spécial, non Malabar. Ah les malabar, d'accord. Moi les Malabars je connaissais, c'était les chewing-gums tout. Hein. Ah bah non. <rire> C'est pas les mêmes. Ah bah, c'était la Malabars. Bon pointe. là je vais retourner un petit peu de l'autre côté encore. Ouais. Voilà. Puis après ça va être bon. Ça va être bon. Donc après tu les mets ici sur ton papier absorbant et puis euh, ça sera prêt à déguster. Là. Ah oui. Et puis il faut manger chaud. D'accord. C'est meilleur. D'accord pour faire aussitôt euh, quand on est prêt pour manger. D'accord. Ah c'est vrai qu'ils sont bien bien bien euh, comment voilà. dire euh, comment on appelle ça Griller, grillé doré ouais. ah ouais doré ils sont vraiment bien. Hein. Voilà. Bah, dans dans bah, J'ai des... vu qu'on en vendait dans le commerce mais c'est quand même plus sympa de les faire soi-même. Hein. Oh, c'est pas pareil, hein. pas on fait soi-même, euh, on sait ce qu'on met dedans, ouais, on, met qu on, sûr... on, épice, euh, on met ce qu'on veut aussi, on épice, on met ce qu'on veut. Tout à fait, c'est surtout ça, c'est qu'on on sait ce qu'on met dedans, alors que maintenant quand on achète, on ne sait pas ce qu'il y a dedans. C'est ça le problème. Ouais. Il y a eu tellement de, de problèmes avec euh, la nourriture que maintenant il vaut mieux quand on sait possible, oh, de préparer oui, soi-même. Ça revient moins cher hein, de faire oui, euh, soi-même. Hein. Ah Les oui, feuilles ça... de briques, le jambon, du, du gruyère, c'est bah oui, pas pour, cher. Bah oui, pour faire un plat comme ça, là, il, y en a, il faut compter bah combien Avec 10 feuilles de briques, on peut faire 20 samoussas. D'accord. Et ça revient à combien à peu près le plat que t'as fait là Ouh, bah pas cher, hein, pas cher. Des briques, c'est combien Des feuilles de briques, 1 euro et quelques. Ouais, donc le jambon c'est pas avec très cher, c'est combien 2 euros peut-être euh... Oui, à peu près. Ouais, disons puis, que pour puis, grouillère, euh, en gros, pour 20 samoussas, ça revient à peu près 6 euros. D'accord, ok. Voilà, ouais. là, j'éteins. Oui. Et puis, j'enlève, je mets sur le papier absorbant. D'accord, vas-y. Voilà. Il est... Ils sont prêts à déguster. D'accord, bah écoute, tu sais ce qu'on va faire. Moi, je vais aller verser l'apéritif. Et puis, j'attends que tu arrives avec euh, ton petit plat de samoussas, là, d'accord Voilà. Allez, allez tout de suite. Voilà on fait au fur et à mesure d'accord je t'attends